Si on entend en rigoler à côté. Juste un moins de gameplay. Ouais. Là on voit tout le monde. D'enterrement. C'est encore un piège. Regarde. Il va tomber sur quoi Putain c'est de la piste ou quoi que vous allez dedans Alors je dois être mort là non je pas le mieux de te radiner ça va Ouais ça va Tu peux mieux de rappliquer C'est rappliqué déjà Ah oh, moi non oui il de tenir, hein. oh, le tenir. Oui, quand il est beau. On hein. dirait presque le même. Et fais gaffe à Joseph. Hein. Qu'il meurt pas. Hein. Je vois que la meuf dans la piste, hein, elle peut mourir. Hein. C'est là que tu meurs? <rire> non! Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Eh, j'ai pas de seringue là? Ah! Ah, bravo! T'as une seringue? Ah! Eh, faut que tu soignes Joseph. Non, je, je suis en pleine tête. Joseph, il va me crever. Hein. Tu fais comment pour soigner Joseph? Bah, faut juste maintenir. Sur euh, hein faut que tu te rapproches de lui. Tu te rapproches de lui et tu maintiens oh Maintenir un. Ouais, ouais. ouais d'accord. Je vais chausses. le sauver, mais je vais le tuer en même temps. Donc. Il va crever. Ouais, ah, bon, il est mort. Ah, mais il plaque en a plein qui sont revenus encore. J ah, un... Capitaine Crochet, bon, il y a son Crochet. J'ai pas de balles. Mais il faut aller chercher sur la table Bah oui mais j'ai pris des allumettes mon camarade <rire> Oh la la la la la Ah il te fera 10 sur qu'ils ont une hache bah, encore obligé de prendre la seringue, Joseph il est bien hein, pour ça. On connaît pas, non comment ça se Non mais j'ai pas eu le temps de la prendre C'est mon C'est parce qu'en fait ils font une animation Hein Ils font de l'animation ah ouais, hein mais je l'avais pris en plus. C'est super chou. Ah non, oui. Les plus Bonjour. Plus à plus à plus à plus. Ça dure 3 minutes. Bon, Katine. Voilà, Katine, le crochet est mort. Ah, ils ont changé. Peut-être hein. je vais remettre de l'énergie, lui, parce que... Déjà que tu exploses sa tête à bout Qu'il est pas très loin Mais viens là où il va, euh, il est con Bah il fuit les zombies, quoi je veux dire enfin, C'est bon Je vais vers Oh tu Pourquoi es oh, il est resté devant toi Je devant, je, boire, de voir, je <rire> Ah putain quand je rigole Ah euh... non, non mais ça je m'en fous Enfin putain es... bon. ah, Dépêchez-vous, dépêchez-vous euh... Ah mais c'est un mur je crois. On charge bah, Il où bah, euh... Joseph Il les a fait lui tout seul Attention, il faut Ah c'est là Ah l'explosif. vas-y ah, tire Ah putain je tire dans les airs non, On stresse un peu Dégage wesh oui. Non non, non, non t'aide ah, wesh oui. oh. Ouf, On a jamais été merde, pas le Point le contrôle. Ah, on va revenir là du coup ce faire Bah, je sais pas ce qu'il veut faire ouais. là. Oh, faut faire quoi Il bah. aller dans les trucs comme ça, il y a peut-être un endroit où tu... qu -ce qu il Qu'est-ce qu'il a dit Il y en a au-dessus. Ah, bah, c'est. Ah non, non, on s'en fout Ah putain, je peux pas prendre la ah ouais là, ouais, là, là, faut succès dessus mais c'est où Là mais tu tires à travers les. On ah, avait fait quoi lui Ah il descend maintenant. Oh non il y en a un autre Bien ça. J'étais un explosif. Ah, l'enfouir. C'est quoi Un explosé, franchement. Pourquoi ça peut exploser Je sais pas. Ah, il explose seulement sur des gens. Putain, ouais. il me fait avec ses munitions, lui. Il n'est plus nulle part, en plus. Là. Là, faut arrêter de tirer sur le mur. Hein. Il y a encore là ou quoi Il tire sur quoi Sur un zombie. C'est bon Attention c'est explosif C'est comme ça Ah il va faire chaque case Attention. Ah il n'est pas mort Je crois qu'il y a encore quelque chose je pense Oh non mais... Ah, il il va faire combien comme ça là hein Là en bas tu les as pas vus là. T'as plus de vie donc c'est bon. Mais on a eu un point de contrôle donc ah mais bon. Ah euh... ouais, tu te rattrapes. Ah sur... oh, il y a un gros. Il y a un gros. Attends il y a une seringue ici mais... non. Non c'est pas ici. C'est de l'autre côté. Regarde je le vois au chenille. Peut-être qu'il crève Bon, ah, Il crève quand, là, au juste, là ouais. bah, Il t'a tué. T'as quelque chose pour se... T'as une... une seringue Il s'est tué droit avec ça, Ah, que... ça, c'est un petit... Oh, il t'est pas chargé. Oh, putain. Ah. Ils attaquent pas Joseph, ils attaquent. Oh, il s'est fait éclater. Il est pas mort. Oh, putain, putain. Il est énervé. Il n'a pas aimé pas. le coup. Ah, oh, ouais, ça va, ouais. ça baigne. <rire> il est mort lui. On dégage. Il a explosé. <rire> oh, il y a des grenades. Mais bon, les grenades, ça craint parce que. Putain, il est folle. <rire> Faut, euh, faut plutôt demander ça à la meuf hein. oh, <rire> oh non C'est bon Ah c'est bon T'as réussi vache. C juste. Bon faut faire quoi du coup T'es où Je suis Ah t'es là C'est quoi Et... Hein Ah bon? Je vois un ouais, peu tout le monde. J'y vais. Dis-moi ce que je dois faire. Hein? Ah, elle va mourir. J'y vais, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. a ah, pas de contrôle. Et pourquoi il y a une image de la meuf en haut à droite? Après, c'était ouais, ben... bourré. Après, il y a des zombies. Il oh, y en a explosé dans ça. Bien, mais... Ah Bah oui. oui. Ah. Ça, il y a ici. Ah C'est ça Non. Tu peux rien faire avec Oh là Il y a eu une sauvegarde là Oui, il y a une sauvegarde. C'est pas ici donc euh.. Ouais bah ouais mais t'es marrant toi c'est où ton truc là Ils t'ont montré là-bas donc logiquement c'est là. Mais il y avait un autre chemin là-bas. Là, là c'est où on était là Ouais mais il y a un autre chemin là. Je crois qu'il y a un autre, autre ici ouais, Quelque part. Là, c'est le truc qui est en oh. là haut... Là-haut, peut-être non Euh, non, je crois Et... ah, ah, pas. Non, non, non, c'est pas ça. On n'a plus beaucoup de temps. Et ta gueule <rire> euh, Moi, je vois plus après. Ah, si, il y a encore un passage là. Mais je pense que c'était là où tu étais. Ça marche pas, ça fait rien. Oui, mais il y avait un autre chemin après. Que... En fait je pense que t'as juste le temps de y aller en fait C'est là je crois Ah c'est là on a trouvé enfin On n'a plus beaucoup de temps Eh ouais, bah ta gueule Regarde <rire> le panneau de commande Il a le même type de cadran non Ouais, un en haut et un en bas. Règle celui du haut sur 22 et celui du bas sur 5 <coughs> 22 le haut Le 20 il est 22 là 22 haut et 5 en bas Oui bah j'ai compris le secondes C'est bon Et 5 en bas a dit ouais. Yeah On a fini la zone. Ouh Ah oui, c'est ça. Non. D'ailleurs, j'ai pas trouvé le coupon. Tu lui pas la main, tu te dis. Je que, Ok. Ouais, très bien. Ok. Joseph, qu'est-ce qu'il On les a sauvés pour ça Ouais. Ouais. Faut se poser dans le trou. Je vais vous laisser. Part, Quand moi, même, il faut sauter dans tout Il bah, y a toujours les conduits du Joseph. En fait. Ah oui, oui. Ah ouais j'arrive. En ouais, fait, ils sont barrés. téléphone Il est où tant téléphone De toute façon, on va s'arrêter là, non ouais, ouais. Ouais. Ouais. Là, je crois. Bon, je suis au prochain numéro. La télé.